Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue à ce live, à ce rendez-vous où j'ai vraiment envie de vous partager de cœur à cœur des secrets que je n'ai jamais livrés à ce jour quant à ma pratique et, et j'ai envie de vous parler, de vous partager ouvertement justement que tout a commencé pour moi avec l'apparition de la Sainte Vierge Marie. C'est vraiment nouveau pour moi d'en parler publiquement, donc euh, je suis vraiment ravie de, de vous accueillir sur cette page et de vous, aussi de vous raconter un peu plus sur mon parcours entre euh, comment je suis devenue thérapeute euh, et surtout, surtout, comment je suis devenue coach quantique. Voilà, parce que ça a été vraiment le fruit de tout un cheminement. Donc, dans ma story à la une, vous avez déjà ma biographie sur mon parcours personnel. Ceci, je vais vraiment faire un zoom sur mon parcours euh, en tant que thérapeute, en tant que coach aujourd'hui, en tant que chaman aussi. Voilà, <rire> on va poser les choses. Ça fait... Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue. Et... Euh, et si à un moment donné vous me rejoignez en replay n'hésitez pas en tout cas à me mettre un, un petit mot ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé par là euh, je pense que je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet euh, alors comment les choses ont commencé pour moi en tant que thérapeute euh, je pense que ça ça vient déjà de de, de bien bien loin parce que quand j'avais 7 8 ans j'avais déjà le rêve d'être avocate ou d'être thérapeute donc il y avait vraiment déjà cette envie d'être là pour la cause des gens, d'être là pour défendre et prendre soin des gens. Euh, et puis, il y a aussi autre chose, c'est que moi, je suis native de Madagascar, et donc je nais dans un terrain chamanique, parce que c'est très normal chez nous d'avoir un guérisseur pour prendre soin de nous. Et euh, à ce moment-là, quand ma mère euh, m'amène au niveau de, de certains guérisseurs, il voit déjà en moi cette potentialité. « Bonjour, Lydie il voit déjà en moi cette potentialité euh, de pouvoir guérir les gens et certains guérisseurs ont voulu me former euh, certains m'aimaient bien justement et moi ça me faisait très très peur parce que le chamanisme tel que c'est vécu chez moi dans mon pays me terrifiait parce que quand je voyais justement ces, ces, ces guérisseurs se déposséder de leur corps moi ça me ça me terrorisait vraiment. bonjour bonjour ça me terrorisait vraiment et je me suis dit mais jamais j'ai pas envie de devenir comme eux, j'ai pas envie de vivre ça comme eux, si un jour il m'arrive d'être guérisseuse Et justement quand euh, j'arrive en France, je suis super contente parce que je me suis dit voilà wow, génial parce que là je suis loin de tout ça, j'ai pas envie de parler de tout ça. quoi je, voilà Et en même temps durant toute mon adolescence, il y a quand même un terreau assez incroyable parce que les gens aimaient venir parler avec moi. Et je me rappelle bien notre gardien, il disait je comprends pas, les gens font la queue pour venir te voir. Moi non plus, je ne comprenais pas pourquoi. Et déjà, à partir de ce moment-là, on me disait que j'avais une écoute particulière, que j'avais des conseils très particuliers. Les gens se sentaient bien quand ils se confiaient à moi. Donc, euh, donc ça, ça a été déjà, je pense, les prémices de tout ça. Euh, et puis, bon, ben, j'arrive en France, je me suis dit, bon, voilà, je, <rire> je suis loin de tout ça, je n'ai pas envie que ça se manifeste comme ça, donc voilà, je, je suis épargnée. Et puis... Je vis cette séparation euh, très difficile qui, qui vraiment euh, m'effondre et m'amène dans, dans, dans ces méandres de mes souffrances euh, où euh, vraiment euh, je me voulais morte tellement c'était difficile et dur pour moi de supporter la décharge émotionnelle à ce moment là et vraiment dans cette période de complètement sombre dans lequel j'étais et, et où j'ai fait le choix de vivre où je me suis dit bon là j'ai envie de vivre j'ai envie de remonter la pente euh, je rencontre une chamane qui m'aide parce que j'ai eu des, des corticolis chroniques j'arrivais plus à tenir ma tête aucun ostéo arrivait à, à, à me remettre en place vraiment et je rencontre cette chamane justement et hey, coucou <rire> bienvenue je rencontre cette chamane qui m'aide euh, à me relever de cette épreuve de cette déception amoureuse et me reconstruire et me restructurer et je commence à regagner vie avec elle et dans, dans ce moment là où je, je me suis fait cette promesse que si je guéris si je remonte la pente je vais vraiment consacrer ma vie à passer le relais à passer euh, voilà à, à aider les gens aussi comme moi à à retrouver leur chemin et, et c'est ce que j'avais déposé dans mon cœur et en fait dans cette remontée il m'arrive un jour après un soin je me rappelle très bien de ce moment-là où j'ai une apparition de la sainte vierge marie et là je me dis à ah, immédiatement je suis dans le déni je me dis c'est pas possible c'est mon imagination ça peut pas être ça ne peut pas être vrai pour moi ça ne pouvait pas être vrai parce que moi, je, je ne suis pas croyante, je ne suis pas pratiquante. Je ne peux pas dire que je suis croyante parce que j'étais assez sceptique. Mon enfance a été tellement difficile que je me suis dit, mais enfin, s'il y a un bon Dieu qui existe, ce n'est pas possible que moi, je puisse vivre une telle souffrance. Ce n'est pas possible que dans la, sur Terre, on puisse avoir la misère. Donc, euh, j'étais assez en révolte avec la religion. Donc, euh, voilà, en plus, quand j'étais enfant, du coup... Euh, et adolescent, j'allais au catéchisme pour faire plaisir à ma mère et surtout pour manger les gâteaux. Parce que ça, c'est Pour chanter et manger les gâteaux, c'est ça qui m'intéressait. Alors que mon frère était quelqu'un de très, très pieux. Mon frère, il est pieux, il est croyant, il est pratiquant, il, est, il donne des cours de catéchisme. Donc pour moi, c'était impossible que, que ça pouvait m'arriver à moi, moi qui n'y croyais pas et qui, qui, qui portais très peu d'attention à la religion, quoi. Donc quand j'ai cette apparition-là, j'en parle justement à la chamane qui m'accompagne. Et elle me dit, ben maintenant il est temps que tu deviennes la chamane que tu es. Ah mais là, tous mes... je, je pleure tous les larmes de mon corps. Je dis non mais moi j'ai quitté mon pays pour qu'on me laisse tranquille. Ce n'est pas pour, euh... pour qu'il y ait tout ça. Et puis je lui dis ouvertement, de toutes les façons, c'est mon imagination. Moi si je n'ai pas des preuves, je n'y crois pas. Donc je lui dépose ça comme ça. Et en fait c'est assez incroyable parce que quinze jours après 15 jours après pile poil euh, mon frère a des douleurs dans le dos et il va à la chapelle pour, Et mon frère habite en suisse il va dans une petite chapelle de son quartier pour prier et là il rencontre quelqu'un un homme qui lui parle une langue qu'il ne connaît pas et qui lui remet un livre de manière très automatique mon frère poste me poste et m'envoie le livre et et lui-même, quelques jours après, après l'avoir envoyé, il me dit « Écoute, je t'ai envoyé un livre, mais c'est une histoire très étrange. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Je l'ai fait de manière très automatique. » Et moi, je lui dis « Encore mon frère qui a envie de me convertir à sa religion et tout. Qu'est-ce qui me gonfle avec tout ça ?» Et en fait, je reçois le livre. Je le lis. En fait, il s'agit d'une avatar de la Sainte Vierge Marie qui a eu la même apparition que moi. Et là, là, je vous promets que là, j'ai commencé, je me, je me suis assise, et je, je me suis dit, je crois que là, ce n'est pas des cracks, c'est, waouh, c'est une véritable apparition que j'ai eue. Et je me suis dit, bon, là, j'ai eu la preuve que c'est vrai. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, et si je rentre en contact Et c'était la première fois de ma vie que je rentrais en contact avec, avec un ange, quoi, avec... Et, et de rentrer en communication et de converser et euh, c'était assez étrange d'ailleurs parce que dans ces périodes là j'avais l'impression parfois que j'avais une odeur de, de rose qui me qui était toujours là qui qui venait de temps en temps émaner de moi je, je me retournais pour voir s'il y avait quelqu'un et euh, c'était vraiment une expérience assez intéressante donc je rentre en communication avec elle euh, et là, je commence à avoir pas mal d'instructions, de, de choses à faire. Euh, J'avoue que de manière très ouverte et avec, avec foi, parce que je me suis abandonnée à ce qui est là. J'ai suivi tout ce, qu de, tout ce qui m'a été demandé de faire. Et de là, elle me donne l'information que je vais rencontrer deux personnes, un homme et une femme. Et qu'à l'issue de cette rencontre, je vais avoir une transe. Et ça va être le début ça va être le début de, de comment dire de mon initiation et, et donc moi je, je reçois des flashs à ce moment là de bon, la femme je l'ai déjà rencontré donc ça c'était c'était fait mais l'homme ce, ce, cet homme ben, il fallait que je le rencontre ou je ne sais pas donc j'en parle à ma chaman je lui dis ben voilà j'ai envie de rencontrer un j'ai besoin de rencontrer un homme pour pour, pour euh, canaliser parce que j'ai une transe qui va arriver et mon initiation va commencer comme ça et donc euh, je recherche cet homme et, et la chamane moi, moi dans mon imagination c'était un vieux chamane un vieux croton que je vais trouver au fin fond de je ne sais où en fait les seuls éléments que j'avais c'est que de manière claire j'avais une clarté sur où habitait cette personne sa maison tout était très clair pour moi mais je n'avais pas le visage de la personne et euh, et j'avais juste quelques éléments de lui mais pas tout de lui et donc euh, et donc euh, moi je cherche mon, le chaman me dit je trouve quelqu'un en Dordogne moi je dis non c'est pas lui je le ressens pas c'est pas ça du tout c'est pas lui du tout et puis à un moment donné j'ai eu un accident avec ma voiture et de là, j'étais assez sonnée, je me suis dit ah là, j'ai vraiment envie d'écouter d'entendre des bonnes choses. Je vais aller sur YouTube histoire de regarder euh, voilà, d'avoir des énergies positives. Je vais regarder, je suis pas de méditation, peu importe sur quoi je tombe. J'ouvre mon ordinateur et quand j'ouvre mon ordinateur qui est en face de moi, la personne que je recherche et je me dis mince, c'est lui. Et je me vois refermer le clapet de l'ordinateur en me disant non mais c'est pas possible. Mais je rêve. La personne que je cherche, c'est lui. Et je le retrouve dans YouTube, en ouvrant mon ordinateur. Et en même temps, très surprise, parce que bah, ce n'est pas du tout un vieux croton. C'est un jeune homme. Il avait, il avait à peu près mon âge. Euh, et puis un bel homme en plus. Donc, je dis, oh là là, ça ne va pas ranger les choses, cette histoire. Et, euh, et voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais Je l'appelle. Et donc, au moment où j'appelle cette personne, je lui dis, écoutez... Euh, voilà, je lui raconte mon histoire, mais je dis, écoutez, voilà, moi, j'ai besoin de savoir si vous êtes la bonne personne. Par contre, vous n'allez rien me dire, je vais décrire comment c'est chez vous. Et je décris sa maison, comment c'est, tout ça et tout ça. Et il me pose la question, vous êtes déjà venu chez moi Je dis, mais absolument pas. Il me dit, mais parce que c'est chez moi que vous décrivez là. Je dis, alors c'est bien vous. Et à ce moment-là... Je fais le choix d'aller rejoindre cette personne, d'aller rejoindre cette personne. C'est au fin fond de la Belgique, au fin fond de la Belgique. Et il accepte de me rencontrer en plus à un moment donné ou donner un stage de Kundalini. Donc rien n'arrivant au hasard, c'était assez intéressant pour moi. Euh, sauf que. Oh là là, mon Dieu, je vais vous raconter tout. Aïe, aïe, aïe. Sauf que euh, quand je rencontre cet homme, cet homme est en fait marié, cet homme a une relation. Et moi quand je vois cet homme, euh, d'abord on s'entretient par Skype et je ne comprends pas pourquoi je suis éprise de cet homme alors que je ne le connais pas, je tombe amoureuse de cet homme et je ne le connais pas. Et moi j ai, j ai, je me rappelle très bien, euh, j'ai rappelé la personne, écoutez moi je ne vous connais pas du tout. En plus, je suis très, très gênée parce que vous êtes un homme, vous, avez, vous êtes en relation et moi, j'ai je, je, des sentiments amoureux. Je comprends même pas d'où ça sort, je ne comprends pas d'où ça vient. Et voilà, moi, je dis je, je me sens très, très gênée et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de venir vous voir. À cela, je découvre le lien karmique et je découvre en réalité que euh, ben bah, en fait j'ai un lien karmique avec cet homme qui fait que ben bah, dès lors que le contact se fait il bah, il a un sentiment amoureux qui est là que je ne peux pas contrôler que je ne pourrais pas contrôler malgré moi d'ailleurs et donc euh, et donc euh, de là je me suis dit mais comment je vais faire parce que moi j'ai besoin de lui et pourtant moi je me sens pas d'aller le voir parce que est, il est hors de question hors de question euh, que j'allais le voir avec ce sentiment amoureux que je ne pourrais pas et je savais pertinemment que je pouvais, mais c'est comme un feu qui me montait comme ça, je ne pouvais pas contrôler et donc euh, je lui dis, bah, je ne viens pas bah, je ne viens pas vous voir, on fera autrement je ne viens pas vous voir, et là mon corps se met en vrac, j'ai le dos en vrac et je comprends bien que du coup c'est la solution et à l'instant où je dis ok, je viens à l'instant je me rappelle, j'étais sous ma douche j'ai dit mais par pitié quoi est-ce qu'il n'y a pas une autre solution Parce que par pitié, je ne veux pas passer par là. Et à l'instant, j'étais dans ma douche pour soulager mon dos. Je dis, ok, je vais y aller. À l'instant, toutes mes douleurs ont disparu. Truc quand même assez incroyable. Je l'appelle, je lui dis, écoutez, je viens à une condition, c'est que vous, vous restez dans votre espace et que vous ayez vraiment le contrôle de la situation. Si vous ne rentrez pas dans mon espace, moi, je vais gérer la mienne. Et il me dit, ne t'inquiète pas, moi, je gérerai. Je saurais rester à ma place. Je dis ok. Dans ce cas-là, oui, je viens. Donc je vais voir cette personne. Mon entourage s'inquiétait. Ils me dis mais ça y est, on l'a perdue. Et en fait, et en fait, je vais le voir et et, et en fait, on fait la la, la séance chamanique pour justement pour que pour que pour que voilà pour que ça commence et c'est comme ça c'est dans mes racines donc c'est comme ça que ça a été posé pour moi euh, ça a été vraiment intense d'ailleurs c'était assez incroyable il l'avait filmé et je, je, me, je me disais pas possible que ce soit moi et pourtant c'était vraiment ça donc euh, voilà et en même temps en même temps euh, ben en même temps ben j'ai été en lien avec cet homme et je me rappelle très très bien euh, de mon retour en Belgique où je pleurais tous les larmes de mon corps parce que je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai fait quelque chose d'horrible comment j'ai pu être avec cet homme alors qu'il était marié il enfin, était avec quelqu'un, enfin il n'était pas marié mais je, je peux pas cautionner ça, je peux pas cautionner qu'on m'ait envoyé dans un lieu comme ça euh et en fait, euh, et en fait, sur mon chemin de retour, tout est aligné en même temps. J'avais quelqu'un qui me logeait sur place dans la ville de Belgique. Enfin, tout était aligné. Et la personne chez qui je logeais me disait, euh, sur mon chemin de retour, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Elle me dit, je ne sais pas quoi faire, Armel. Comment je peux t'aider Et j'ai dit, écoute, moi, j'ai juste besoin de respirer. Si tu veux, j'ai dit, on sort. J'ai juste besoin de respirer. Et elle me dit, ah mais. Tu sais, euh, il y a un lieu saint pas loin, si tu veux. On va s'aérer. Je dis, mais mon Dieu, ça s'arrête jamais. En fait. Jamais ça s'arrête. Jamais ça s'arrête. Et donc, je vais dans ce lieu saint qui est Banneux. Pour ceux qui sont en Belgique, je ne sais pas si vous connaissez ce lieu. Je vais à Banneux. C'est un lieu saint comme Lourdes, en fait. Et j'arrive. Et je connais tous les lieux, je connais tous les recoins de cet endroit-là, alors que je ne suis jamais allée. Et je me dis, j'ai un sentiment d'être chez moi ici. Et puis en visitant, à un moment donné, j'arrive à un lieu. Et ce lieu en question, c'est exactement, exactement le lieu. Quand j'ai eu l'apparition de la Sainte Vierge Marie, c'était à cet endroit-là que je me suis visionnée avec elle. Et là, je tombe à genoux, pleurant, en me disant mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible que ça puisse être aussi vrai, quoi. Et là, je, je je hurlais au fond de moi, je me suis dit mais quelle expérience, on m'a fait venir ici, j'ai vu cet homme, c'est pas possible, c'était vraiment pour moi une expérience violente et puis je hurlais ma colère comme ça en disant mais c'est pas possible, vous m'avez fait, fait, fait venir voir cet homme, vivre des choses comme ça et en même temps, euh, et, en même temps euh, et en même temps, je suis là quoi, et j'ai une autre apparition qui me vient donc moi je connais pas la Bible, hein. je connais pas la Bible. Une autre apparition qui me vient et qui me dit on m'a demandé de tuer mon fils pour prouver ma foi. Bienvenue dans le royaume des cieux. Je, je dis ok, j'appelle mon frère, je dis attends mais c'est qui cet homme, c'est qui et Il me dit c'est Abraham. Et donc là je me suis dit waouh, là <rire> je suis complètement dépassée par ce qui m'arrive bien sûr. Et là j'ai compris. J'ai compris en fait que l'expérience que j'ai vécue auprès de cet homme m'a permis de sauter tout jugement par rapport à l'humain. Que si je, si je devais être thérapeute, c'était important pour moi de comprendre les deux faces de la pièce et que je n'ai pas de jugement. Et c'est à travers cette expérience, vraiment, véritablement, et je l'ai senti à l'intérieur de moi, que quelle que soit l'attitude d'une personne, il y a forcément une raison derrière, que je n'avais pas de jugement à donner. Donc ça, ça a été vraiment un réel, un réel pas apprentissage pour moi. De là, bien sûr, quand on j'étais en communication avec la Sainte Vierge Marie, donc on est en contact avec le Christ, donc, voilà, donc la communication, elle se fait. Et puis, peu de temps après, puisque tout s'ouvre et tout est ouvert, je suis levée un matin par l'Archange Gabriel. Je vous garantis que tout ça, pour moi, moi, je suis très cartésienne. Donc moi, euh, tout ça, c'était vraiment... Euh, ça arrivait qu'à certaines personnes perchées, Ça pouvait pas m'arriver à moi, quoi. Moi qui suis cartésienne, qui a fait une série S, pas possible, quoi. Et pourtant là, hop, je suis levée un matin, archange Gabriel, je dis, ah d'accord, ça existe vraiment. <rire> Et je ressens en écriture automatique euh, le processus de la déprogrammation des mémoires cellulaires. Et à partir de là, j'ai compris que vraiment... Euh, la déprogrammation des mémoires cellulaires va faire partie de de mon approche ça va faire partie de mon don et euh, et à partir de là à partir de ce moment là quand j'ai accompagné les gens j'ai vraiment eu accès à la multidimensionnalité c'est à dire euh, le fait de pouvoir aller dans la ligne du temps que, que la ligne du qu'il n'y a pas de n'y a pas de le temps n'existe pas en soi euh, et ça m'a permis de jumper en fait la ligne du temps d'aller à la à la racine des problèmes ça m'a ouvert vraiment cette porte au niveau des annales c'est-à-dire le karmique les vies antérieures là j'ai compris que les vies antérieures existaient vraiment c'était pas du blabla quoi c'était vraiment quelque chose de concret et et et et de pouvoir voir ça comme ça donc j'ai eu pas mal d'expériences assez mystiques comme ça euh, euh, comme des sorties de corps alors que j'ai pas du tout j'ai pas voulu ça dans le sens où je, je, je n'ai pas eu d'intention j'ai juste médité et ça m'a permis de vivre ces expériences mais je pense que au delà de ça je suis quelqu'un qui avait vraiment besoin d'avoir des preuves de ce que je vivais vraiment parce que là on est vraiment dans une autre dimension en fait et euh, à partir de là mon intuition s'ouvre vraiment et au début de ma pratique euh, au début donc de ma pratique j'ai eu une pratique très très chamanique au départ euh, bon, au départ c'était très conventionnel d'abord les, les six premiers mois c'était très conventionnel parce que j'ai fait une formation en pnl en coaching j'ai commencé ma formation en hypnose donc euh, j'étais une bonne élève suivant les protocoles donc euh, voilà mais ça n'a pas duré vraiment longtemps et quand tout ça s'est éveillé en moi euh, j'ai eu en tout premier lieu une pratique qui était très chamanique c'est à dire que vraiment c'était assez impressionnant euh, je pouvais fumer le tabac en pleine séance les gens y venaient j'ai dit ok je te je te vais prendre une douche je mettais des plantes je, donc c'était assez euh, voilà c'était assez chamanique on va dire et puis à un moment donné où, où euh, c'était assez impressionnant quand même de la manière dont ça se manifestait. Assez pour que certaines personnes aient peur. Certaines personnes ont eu peur. Euh, je me suis aussi questionnée de est-ce que c'est cette voix là que je veux vraiment. Et, euh, et là, j'ai compris qu'en fait, en tant que thérapeute, j'avais le choix. C'est comme si j'étais connectée sur plusieurs fréquences et j'avais le choix sur la fréquence sur laquelle j'avais envie d'être. Et je me suis dit, la voix, la voix chamanique, je ne me sens pas appelée par la voix chamanique. C'est je sais que c'est c'est quelque chose qui est connecté à moi et quand j'ai un, un patient qui est en face de moi si il y a besoin d'être sur cette fréquence chamanique j'y suis mais c'est pas par contre ce n'est pas je ressentais que c'était pas vraiment euh, là où j'avais envie d'être vraiment de me développer en tant que accompagnatrice et donc Ok, donc ça c'était en fait, j'ai fait ce choix-là, j'ai dit ok. Donc là j'étais dans une vraiment une fréquence christique, on va dire, avec la Sainte Vierge Marie. Et donc du coup quand j'accompagnais, euh, je disais souvent « on me dit que ». Ben oui, parce que je recevais les informations, donc je dis « ok, on me dit que, on me dit que ». Et puis j'avais une table dans mon cabinet, je posais les mains pour, euh, pour ressentir, pour, voilà, pour faire mes soins. Donc j'étais à la fois dans l'échange d'abord et à la fois dans dans les soins par rapport aux mains et donc mes séances duraient une heure et demie c'est comme ça que ça, c'est une heure et demie voire deux c'est comme ça que j'ai commencé et en même temps je me sentais fortement appelée par la quantique par la notion d'unité et de la non-dualité il y a vraiment quelque chose qui me plaisait dedans dans le sens que j'aime le fait de dire que tout est un j'aime le fait de dire que tout est moi tout vient de moi et euh, j'aime la dimension quantique, certainement parce que dans mon histoire, il y a vraiment un besoin de reprendre pouvoir sur mon humanité. Euh, c'est euh... Et puis après, je me suis très vite orientée vers des personnes qui, qui étaient plus dans cette vibration-là. Euh, dont Franck Lopvet dont Christophe et Karine Alain dont Jean-Pierre Martinez et ça me parlait beaucoup plus cette façon d'être en connexion directe plutôt que d'avoir cette interface de lecture qui, est, qui était euh, euh, cette énergie christique ou, ou les archanges donc je me sentais davantage connectée à cette connexion directe là donc forcément je me suis orientée plutôt vers eux dans mes processus, dans mes formations qui vont suivre et euh, et euh, et là en fait je découvre <rire> auprès de auprès des formations que j'ai eues et des accompagnements individuels que j'ai eues que, que en fait, la lecture des Annales classiques autant autant que le fait de poser les mains était une interface de lecture et rien qu'une interface de lecture et donc je me dis waouh trop génial moi c'est ce qui me convient vraiment et moi, ce qui me convient vraiment, c'est de me connecter directement à l'autre pour obtenir l'information de ce que j'ai besoin de changer. Sauf que ça me demandait de prendre l'entière responsabilité de mon intuition. Ça, ça a été vraiment toute un, une démarche, vraiment, de, de prendre la responsabilité de ce que je connecte et de ce que je dis. Mais à la fois, euh, ça me paraissait être plus aligné et ça, ça avait du sens pour moi de prendre la responsabilité de ce que je dépose quand j'accompagne. Et donc je fais ce choix d'être dans cette fréquence là, qui est cette fréquence de l'unité vraiment, et dans cette connexion directe. Et euh, et euh, qu'est-ce que j'ai Oui. Et en fait c'était assez intéressant parce que quand on est vraiment dans cette mouvance, on va dire, on dissout l'image. C'est-à-dire que on dissout. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que j'ai abandonné. <rire> là, c'est pas que j'ai abandonné. Euh, l'énergie fra... christique, d'ailleurs je dis la fréquence christique ou la fréquence euh, chamanique ou celle de la Sainte Vierge Marie, tout, tout ça est là mais tout ça aujourd'hui sont en termes de fréquence pour moi, c'est comme si je me connecte à cette fréquence mais en réalité c'est même pas moi qui me connecte ça veut dire, et bonjour à tous qui sont là, Marine, bienvenue <rire> ça veut dire que si par exemple une personne vient me voir en séance individuelle ce n'est pas moi qui décide de tiens je veux me connecter à au, cri, au christ ou non je, moi je sais rien moi. moi quand je suis en séance je fais mon job c'est à dire je vais faire en sorte que la personne puisse se libérer de de, de, de, de, de ces schémas de ces blocages blo qui sont là moi je laisse faire complètement et donc euh, c'est voilà, parfois je je ressens bien qu'on est on est dans une fréquence chamanique parce que c'est vraiment ça qu'il faut. Parfois je sens bien qu'on est dans une fréquence plutôt christique parce que c'est ça qu'il faut. Parfois je sens vraiment que voilà, on on va être branché dans le paradigme de la neuroscience neuro parce que c'est ça qu'il faut. Donc tout dépend ou spirituel ou tout dépend de ce que de ce que la personne dépose en fait. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que je ne décide pas euh, il y a une personne qui m'a contactée en me disant « Armel, est-ce que tu veux bien faire des séances pour moi ?» Parce que là, j'ai une mémoire euh, dans, dans mes vies antérieures et j'ai besoin de débloquer cette mémoire dans les vies antérieures. Et à cela, je lui ai répondu que ce n'est pas moi qui décide. Donc, ce n'est pas moi qui décide, ça veut dire dans le sens où, quand une personne vient me voir, je vais aller là où la mémoire est la plus dense et où elle a besoin d'être déprogrammée. Ça veut dire que, mon intention, c'est d'aller dans l'espace-temps où, où la mémoire euh, voilà, est la plus dense et à déprogrammer parce que c'est à cet endroit-là, c'est l'endroit le plus essentiel. Parce qu'après, c'est comme un, un château de cartes. Il y a tout qui s'effondre après. Donc, c'est ça qu'il faut, en fait. Il y, a, il y a tout qui se libère d'un coup. Donc, je ne suis pas euh, propriétaire de la ligne du temps. Je vais là où c'est le plus... Euh, nécessaire d'y aller voilà donc euh, voilà donc du coup je, je c'est la raison aujourd'hui pour laquelle je suis coach quantique quand vous venez me voir et du coup j'ai développé mon intuition beaucoup plus dans cette connexion directe ça veut dire que quand vous venez me voir je me connecte directement à vous et grâce à mon intuition et ma clairvoyance je vais aller voir vos blocages inconscients euh, et, et aujourd'hui, je n'ai plus besoin non plus de poser les mains. Parce que j'ai remarqué avec la ligne du temps, grâce à la précision de cette intuition, et eh ben en fait, la déprogrammation se fait et la déprogrammation énergétique se fait euh, ben, en même temps que je parle. Donc En même temps que j'échange, je vais utiliser les mots que vous avez besoin d'entendre, les mots qui vont déprogrammer vos schémas émotionnels passés et qui vont reprogrammer votre système par rapport à ce que vous désirez vivre ici et maintenant. Donc, vous entendez bien du coup par rapport à ce que je dis là, c'est que je suis vraiment, euh, moi, je suis vraiment axée sur des thérapies courtes, sur des transformations rapides. Moi, c'est ce qui me plaît. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous avons plus besoin de faire euh, des longues thérapies. Il y a vraiment des moyens euh, quantiques neuro, au niveau de la neuroscience, vraiment pour que ça aille vite. Moi, c'est ce qui me passionne, c'est ce que j'aime aussi. Donc, euh, et c'est ce que je fais. Euh, donc voilà <rire> donc voilà mon parcours à ce jour et donc quand on vient me voir on a l'impression qu'on parle tout simplement mais en fait on parle mais c'est au-delà de ça il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous euh, et, je, et, puis, et puis aussi euh, dans cette dimension quantique et de l'unité, quand j'accompagne, quand je sens que tout ce que vous déposez me concerne en fait. Donc, du coup, quand je vois que la, euh, mon patient a du mal à bouger, je n'hésite pas moi à faire bouger les choses dans ma vie pour que, en résonance, ça puisse être pour lui. Donc, il y a vraiment une corrélation étroite entre la personne qui est là et moi et de la manière dont on va bouger ensemble. Et j'aime cette idée-là vraiment. J'aime cette idée-là, c'est la raison pour laquelle j'accompagne de cette façon-là. Et euh, euh, j'apprécie aussi beaucoup aujourd'hui, j'assume de pouvoir dire que j'ai que mon intuition est, est juste et que ma clairvoyance, elle, elle est vraiment euh, au service de mes accompagnements. Et j'apprécie vraiment ça. Euh, j'apprécie aussi que de manière très très naturelle, vraiment très naturelle, parce que pas, je ne décide pas, c'est-à-dire il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'intentionnalité derrière, de volonté, on va dire plutôt. Euh, et que de manière très naturelle l'énergie qui a besoin d'être là est là pour la personne euh, l'énergie de la sainte vierge marie est une énergie qui est très douce elle est très enveloppante euh, elle rassure elle rassure elle réanime l'espoir et la foi en nous euh, l'énergie christique remue je vois bien que quand je suis dans cette fréquence là je marche pas mes mots je suis là je secoue la personne s'il faut le faire quitte à perdre le patient mais je sais pertinemment que c'est ce qu'il faut faire et je ne mesure pas mes mots quand c'est comme ça. Quand ça part, ça part. Je me dis, c'est pas possible. Parfois, je retiens certaines choses, je ne vais pas dire ça. Et pourtant, si, c'est exactement ce qu'il faut dire. Donc, je, je, je lâche le mot pour, pour vraiment faire bouger la personne. Euh, donc, tout dépend de, de, de ce qui est là, et dont vous avez besoin, en fait. Mais d'une manière, c'est clair que d'une certaine façon, euh, je suis une thérapeute qui fait bouger les choses. Voilà. Je, je, je suis là pour vous accompagner, pour vous rassurer, pour vous encourager. Je ne vous caresse pas forcément dans le sens du poil, parce que quand il y a besoin de dire les choses pour que vous bougez, je le dirai. Mais il y a une chose qui est très claire, c'est que je le ferai toujours par amour pour vous. Je le ferai pour votre bien. Je le ferai parce que je sais pertinemment que c'est ça dont vous avez besoin. Euh euh, voilà je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de la manière dont ça se manifeste je pense qu'il y a en moi véritablement à la fois ce quelque chose de très euh, euh, ancien euh, de par le, le le chamanisme le magnétisme que j'ai euh, je, je et en même temps j'aime ce côté moderne des choses euh, j'aime ce côté moderne et d'incarner cette modernité aujourd'hui pour moi c'est très important en tant que femme euh, D'avoir des sujets ouverts avec une parole libre euh, et en même temps, euh, voilà quoi. Je, je... Et j'ai aussi ce côté très ancestral, très ancien euh, qui est en moi, qui fait partie de moi, qui vient de mes racines. Donc euh, mon accompagnement est, est très ancré dans une spiritualité très, très ancrée. Ce qui compte pour moi, c'est que votre vie change. Euh, les blablas, les grandes théories, ça ne m'intéresse pas. On me parle de 5 g 6 g, je ne sais même pas de quoi on parle. Il euh, y a des, des grands mots qui sont utilisés. Euh, pff, pff, moi, les 6 portes, combien de portes pff, Franchement, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Et, et je vois bien que je suis une thérapeute qui se consacre... Même si j'ai cette, capa cette capacité d'aller dans la ligne du temps, dans les vies antérieures, pour voir ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu. par exemple, ça ne m'intéresse pas de savoir en quelle année vous êtes habillé comment. Ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse uniquement d'aller voir, c'est quel est le blocage. Je veux juste avoir une loupe sur la situation qui s'est passée, pour avoir l'information de ce que vous avez besoin de changer ici et maintenant. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, euh, je vois bien que dans ma pratique, je, je vais « straight to the point », vraiment là où, où, là où, où c'est le plus intéressant pour vous. Et le reste, ça, ça, ça ne m'intéresse voilà, pas du tout. Donc, euh, ce qui compte pour moi, c'est que ici et maintenant, vous transformez votre vie de manière concrète. J'aime quand il y a des résultats, euh, et, et, et, et j'aime que le, les processus que je reçois euh, puissent être partagés auprès de vous aussi pour que vous puissiez en bénéficier, mais surtout surtout que votre vie se transforme. Et maintenant, maintenant, rapidement et maintenant. Donc, euh, dans une immédiateté. Vous voyez <rire> donc, euh, euh, donc, voilà. Euh, qu Est-ce qu'il est qu y a autre chose que je peux vous rajouter aussi dans dans mon parcours aujourd'hui donc voilà ça donne ça donne ça ça donne voilà une femme assez moderne euh, euh, j'aime ça j'aime ça vraiment ouais, ouais j'aime ça <rire> qui est pourtant à la fois très spirituelle, euh, mais à la fois je suis voilà, j'ai aussi ce, cette folie de vivre les choses et, et je suis ravie de partager la spiritualité ancrée ouverte de cette façon là vraiment de cette façon là <rire> Voilà, je crois que je vous ai partagé mes amis avec euh, savez, avec franchise ce que j'ai traversé et comment je suis devenue coach quantique aujourd'hui, pourquoi cette fréquence-là, pourquoi ce choix-là. Euh, je crois que vraiment pour moi le, le, le, le point vraiment c'est de... Je suis coach quantique aujourd'hui parce que j'ai envie de vous accompagner à ce que vous puissiez vous retrouver votre pouvoir personnel que vous retrouvez votre puissance, que vous redevenez propriétaire de votre destin et que vous puissiez vraiment ancrer dans votre cœur que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive mes amis, vous avez toujours accès à ce que vous désirez vraiment. Rien ne vous empêche. En fait, il suffit juste de savoir faire. Et si vous ne voyez pas ce que vous avez besoin de changer, vous pouvez être accompagné pour, sur ça. Vraiment. Mais vous avez accès à tout. On a accès à tout. On est des êtres illimités. On peut tout vivre, on peut tout avoir. Vous pouvez tout avoir, vous pouvez tout vivre. Et, euh, et vous avez le pouvoir et la puissance de tout créer. Et ça, c'est incroyable, incroyable. C'est un cadeau incroyable. Et j'explore ça tous les jours, j'explore ça tous les jours. Et je, même si je rencontre mes freins, mais je, je suis tellement heureuse de les rencontrer. Parce que moi, j'ai envie de me sentir dans cette liberté profonde de pouvoir dire que je peux vivre ce que je veux. Et moi c'est ce que je, veux, je souhaite vous transmettre <rire> voilà je vous remercie de m'avoir lu <rire> n'hésitez pas à, je serais ravie que vous mettez un petit mot aussi et de me dire que vous êtes passé par là parce que c'est toujours plaisant de voir que dans un tel saut sincère du cœur <rire> que ça soit aussi reçu de l'autre côté voilà mes amis je vous remercie je vous remercie de toute votre confiance euh, merci de me permettre de faire ce métier que j'aime. Merci de vos retours qui me nourrissent et qui m'encouragent à vous offrir toujours des contenus de qualité. Euh, prenez bien soin de vous. Vous savez que je suis là, à disposition. <rire> merci, euh, Lydie, <rire> pour ce petit mot. <rire> Je suis à disposition pour vous, pour les séances individuelles, si vous le voulez, en coaching individuel. Vous savez que j'ai changé toutes mes formules parce que chaque fois que les gens viennent me voir, c'est pour transformer leur vie, ils le savent. C'est un investissement qu'ils font par amour pour eux et parce qu'ils savent que c'est un investissement qui est de toutes les façons un bénéfice. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, euh, voilà, donc il y a les coachings individuels et puis il y a les programmes qui sont là je vous souhaite une belle journée, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les reposer je vous embrasse bien fort à bientôt mes amis et merci infiniment d'être là <rire>